Défendre. Nous sommes dans un contexte de lutte sociale, nous sommes dans un lieu où nous travaillons et que nous faisons vivre. Nous, personnes travaillant à la Bibliothèque publique d'information au Centre Continuous, sommes mobilisés en grève, en manifestation, en action contre la réforme des retraites et le projet de société mortifère en marche depuis des années. Nous constatons une dégradation du service public dans tous les domaines, culture, transport, écoles, hôpitaux, administration, collectivités, avec des budgets et des moyens en baisse, des pertes de postes, des fermetures de services publics de proximité avec pour conséquence un accueil dégradé du public, une inégalité territoriale et des moins bonnes conditions de travail pour les agents. Dans les bibliothèques, nous en péril nos missions envers le public alors qu'on nous demande toujours plus, sans y mettre les moyens humains et financiers. Nous constatons une précarité grandissante, que ce soit au sein du public que nous accueillons ou parmi nos collègues, avec de plus en plus de contractuels, variables d'ajustement sous pression. Nous constatons un management de plus en plus vertical et rigide. Les directions proposées Pardon propose des formations alibiées de la bienveillance washing est mise à toutes les sauces alors qu'en parallèle, elle dégrade à la fois nos conditions de travail et l'accueil du public, conduisant à une perte de sens. Nous dénonçons une réforme inutile fondée sur des mensonges qui précarisent les femmes, les métiers pénibles et difficiles qui accentuent les inégalités. Cette réforme s'inscrit dans un projet de société qui accélère le mouvement de casse alors qu'il faudrait au contraire ralentir le mouvement pour le bien de la planète et de ses habitantes agissons ensemble. C'est pourquoi nous appelons la population à renforcer la mobilisation partout, dès à présent et à se réunir pour s'informer, débattre des contenus de la réforme, à faire grève de manière reconductible et nous appelons le peuple de gauche à ne pas rester dans la posture mais à rejoindre le mouvement, à contribuer aux pièces de solidarité, à participer aux assemblées générales et à toute action ou manifestation pour l'abandon de la réforme des retraites et des projets destructeurs engagés par le gouvernement. Plus que jamais, il est temps de s'en et lutter pour une société juste et solidaire et un service public de qualité. Merci à les de nous avoir laissé nous exprimer. Nous laissons maintenant la parole aux libraires en lutte. Bonsoir. Euh, en fait, les libraires en lutte sont euh, des libraires, des libraires précaires. Et en fait, dans le milieu du livre, euh, on se retrouve à être payé une misère, à être dans des contrats, des situations de vie euh, très difficiles, ce qui nous a amené à se mobiliser aujourd'hui pour ce mouvement là parce que euh, pour, les, pour nos retraites, pour nos salaires et euh, pour en fait euh, bénéficier un peu euh, d'un temps de vie où on aura enfin le temps de bouquiner, <rire> voilà, euh, donc on était, euh, c'est assez inédit dans notre secteur euh, qu'on se mobilise à, à cette échelle là, euh, hier on était presque une centaine en manifestation, dire le ras-le-bol, euh, la précarité, le, le harcèlement qu'on peut subir au quotidien euh, dans, dans nos entreprises, dans nos librairies, de cette mauvaise répartition à mon avis de, de, dans la chaîne du livre euh, de l'argent et qu'on se retrouve euh, nous les petites mains manutentionnaires à, à être très mal payés euh, voilà donc aujourd'hui on dit stop on se dit qu'on veut des meilleurs salaires on veut des vraies retraites euh, voilà et aujourd'hui on était en grève euh, aussi parce que bah, on a on un secteur qui est hyper féminisé et que en réalité ces bas salaires ils vont aussi avec le fait que bah, on est majoritairement des femmes et qu'on paye moins bien les femmes euh, on harcèlement sexiste au travail, euh, dans des petites entreprises où on est tout seul face euh, à nos patrons. Euh, voilà, c'est un peu pour tout ça qu'aujourd'hui on a décidé de dire stop, d'être en grève, d'être en grève féministe, d'être en grève pour nos retraites, pour nos salaires et pour une autre société, celle, enfin, une autre société que celle que veut nous imposer Macron et son monde. Euh, on veut autre chose. Euh, je pense que vous pourriez peut-être tout Moi tout dit, je vais juste vous inviter à suivre les activités du groupe blog Et euh, si vous avez envie de nous soutenir, euh, il y a une caisse de grève qui a été mise à disposition et voilà, qui, euh, qui circule sur euh, le bloc euh, libraire et métier du livre en lutte, parce que c'est très important justement, on a longtemps été atomisés tout seul, enfin comme on disait, sana, chacun dans sa, chacune dans sa librairie, et là en fait les, les libraires s'organisent, se voient, échangent, euh, se coordonnent et euh, font appel également à, aux éditeurs. Aux distributeurs, aux diffuseurs, en fait, c'est vraiment tous les, les métiers euh, de la chaîne du livre qui, qui sont uh, impactés. Et euh, donc voilà, même si on n'est on est pas dans le service public, toutes euh, les politiques néolibérales agressives de, de Macron tout à fait, nous précarisent. Et on remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, nos camarades euh, bibliothécaires de nous avoir permis de, de nous exprimer ce soir. Et on pense sur votre soutien et on vous soutient très ce soir. Merci beaucoup. Ah, les on, on revient à ce début du festival de qui doit sa première édition commencer par vous accueillir